Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bref, on va lever ces conneries maintenant. Elles sont où mes lunettes? Elles sont où? Elles sont où mes lunettes? Lunettes? Lunettes? Lunettes? lunettes Lunettes. Lunettes. Lunettes. Ah, elles sont là. Ah. Donc. Moment crucial. Quel sera mon pseudo? Oh. C'est pas ouf en fait. Ouais. Ouais, enfin. Ouais. Bon, en vrai, je pense que ce sera l'oxyve. Mais, je vais mettre un, so un sondage là avec juste... 5 pseudos que j'ai retenu dans les commentaires et, euh, et voilà 5 pseudo c'est tout à vous de voter très important à vous de voter encore oui encore mais que signifie ce encore un nouveau l'esprit sur Mario non non c'est pas c'est pas ça non un nouveau lesples sur Undertale toujours pas non. P A U S E une pause Oui, je sais, encore une pause. Je viens juste de reprendre depuis. <muché> Ah oui, et aussi, si vous voyez euh, des, des lives, des fois, apparaître et tout, c'est rien, hein, c'est juste que je fais des tests pour les lives. Allez, salut, et bonne journée à vous. Putain, mais c'est une webcam, j'ai pas de bouton, je suis complètement con